Le lundi 20 février 2023, sous la très haute présidence de son excellence, Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11h au palais de la présidence de la République. En début de séance, le Conseil des ministres a rendu un hommage au président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimba pour son implication constante concernant le rayonnement de notre pays dans le concert des nations. En effet, sur le plan continental, le chef de l'État a pris une part active au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a eu lieu le 18 février 2023 à Addis abeba en Éthiopie. Cette rencontre placée sous le thème Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre échange continentale Zélekaf, a permis aux chefs d'État et des délégations prenant part à ses assises de passer en revue les questions inscrites à l'ordre du jour des travaux de l'Union africaine. À marge de cette rencontre au sommet, Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec leurs Excellences Monsieur Julius Mada Bio Président de la République de la Sierra Leone, Monsieur Joao Lorenzo, Président de la République d'Angola, Madame Louise Mouchikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie sur les sujets d'ordre bilatéraux et d'intérêt commun. Au niveau national, le 15 février 2023, le chef de l'État a reçu Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc au cours de l'audience qui s'est tenue entre les deux dirigeants. Un point de situation a été fait par les deux personnalités sur l'état de la coopération bilatérale entre nos deux pays, tout en soulignant l'importance des relations profondes, riches et fructueuses entre le Gabon et le Maroc, ainsi que sur les liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples. Dans le cadre de cette visite d'importance, sa Majesté Mohamed VI a fait un don spécial de 2000 tonnes d'engrais, phosphate de nionium, bénéfice des agriculteurs gabonais. Sur un tout autre plan, le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ndimba, soucieux de son engagement à promouvoir la paix et l'apaisement dans notre pays, marque sa satisfaction quant au déroulement effectif des travaux de la concertation politique entre la majorité et l'opposition lancée le 13 février dernier et dont les conclusions attendues visent à établir un climat de paix pendant les consultations électorales. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Le projet de décret modifiant et complétant. Le décret 00178 Bar-PR du 12 juillet 2021 réglementant les procédures d'adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires. Le présent projet de texte a trait à deux aspects essentiels de la procédure que suivent les textes juridiques avant leur publication. En effet, cet instrument juridique vise d'abord la modification de l'article 7, par l'introduction d'un délai de 10 jours accordé au Conseil d'État pour examiner et rendre son avis sur les projets de texte pour lesquels il est saisi. En complétant le décret 00178, barre PER, barre MRICAAI du 12 juillet 2021, le dit projet a pour innovation l'introduction des arrêtés ministériels dans la catégorie des textes juridiques soumis à la procédure d'adoption, de promulgation et de publication. A ce titre, tout projet d'arrêté sera soumis au visa des services techniques et juridiques avant la signature de l'autorité compétente. Aussi, tout arrêté ministériel devrait-il dorénavant être soumis à la vérification de sa conformité par les services compétents de la primature et de la présidence de la République. Ministère de l'Intérieur. Projet de décret portant convocation de la concertation politique des membres des partis politiques ou groupements de partis politiques de la majorité et de l'opposition. Le présent projet de décret a pour objet de formaliser la tenue de la concertation politique annoncée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2022. S'inscrivant dans la volonté affichée du chef de l'État, par le moyen du dialogue et de la concertation, pour l'élaboration des instruments essentiels à la vitalité démocratique de notre pays, le texte indiqué fixe le cadre organisationnel de la dite concertation lancé depuis le 13 février 2023, les modalités de participation des délégués des partis politiques et groupements de partis politiques, de la majorité et de l'opposition, ainsi que le mode d'application des recommandations consensuelles. Ministère de la consommation et de la lutte contre la vie chère. Le projet de décret portant attribution et organisation du ministère de la consommation et de la lutte contre la vie chère. Ce projet de décret vise à doter le ministère de la Consommation et de la lutte contre la vie chère d'un texte organique lui permettant d'exercer pleinement sa mission ministérielle. Ainsi, le ministère de la Consommation et de la lutte contre la vie chère a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de consommation et de lutte contre la vie chère. Pour son fonctionnement, le ministère comprend le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les organismes et établissements sous tutelle, ministère des affaires étrangères, projet de décret portant création. Organisation et fonctionnement du programme de développement intégré des zones des trois frontières Gabon, Cameroun et Guinée équatoriale. Le projet de décret portant création. Organisation et fonctionnement du programme de développement intégré de la zone des trois frontières Gabon, Cameroun et Guinée équatoriale est un programme qui a pour objectif de promouvoir un pôle de développement intégré dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations vivant dans la zone des trois frontières, de diversifier les économies des pays concernés, de participer au renforcement de la sécurisation des frontières, d'impulser une plus grande dynamique en faveur de la coopération transfrontalière entre les trois pays. Le texte indiqué permet de mettre en place une structure nationale chargée d'en assurer le suivi, conformément aux orientations de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, et de plusieurs autres partenaires au développement. A cet effet, le dit projet définit, entre autres, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des structures nationales que sont le comité de pilotage et de l'unité de gestion du programme, ainsi que les procédures de désignation des agents publics appelés à animer les différentes structures nationales. Ministère de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme et de l'égalité des genres, projet de loi portant statut des magistrats. Le présent projet de texte pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution porte statut des magistrats. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du service public de la justice et s'attache à redéfinir le cadre d'exercice de la profession de magistrat d'une part et à améliorer les conditions d'exercice de cette haute fonction de l'État, aussi bien pour ce qui est des moyens de mise en œuvre de leur mission que les conditions de vie et d'entretien des membres de ce grand corps d'État d'autre part. Aussi, le texte présenté se distingue-t-il par certaines innovations dont la création dans chaque juridiction d'un organe de veille déontologique du magistrat, l'exigence d'une expérience minimale pour l'accès aux fonctions de responsabilité, la limitation de l'accès à la position de détachement au seul magistrat hors hiérarchie et du premier grade, L'augmentation de l'âge de départ à la retraite pour tous les magistrats avec, dès 60 ans, la possibilité d'ouverture de droit à la pension. Ministère des Mines. Projet de décret portant création, attribution et organisation de brigades minières. Le présent projet de décret pris en application des dispositions légales et réglementaires en la matière porte création attribution et organisation de la brigade minière. La création de ce service vise à répondre à la nécessité de donner l'administration en charge des mines d'une unité opérationnelle permanente pour mener toute investigation en quête en matière minière. Aussi, la brigade minière comprend-elle les services techniques, les services déconcentrés au titre des missions, séminaires et conférences, ministère des Affaires étrangères et ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Au terme des interventions conjointes des deux ministres, le Conseil des ministres a pris bonne note du niveau d'organisation du One Forest Summit dont les travaux se tiendront les 1er et 2 mars 2023 à Libreville. Aussi, ce sommet international co-organisé par le Gabon et la France comprendra-t-il comme invité de marque des chefs d'État et chefs de délégation ainsi que des experts, la société civile et les organisations non gouvernementales, entre autres, sous thématiques pertinentes, devant permettre aux acteurs de la gestion et l'exploitation durable des forêts et ceux de la finance internationale d'élaborer les modèles innovants de financement de la préservation de la biodiversité et des modèles de contribution aux défis des changements climatiques seront également organisés. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République. Secrétariat général. Attaché de cabinet à la présidence de la République. Madame Caresse Mandjei Leinda. Par ailleurs, M. Jean-Alvin Pindi, précédemment attaché de cabinet à la présidence de la République, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère des relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Sénat. Cabinet du premier vice-président. Chef de cabinet. Saturnin Fumangoy Oléli. Cabinet du premier caisseur. Secrétaire particulière. Madame Joséphine Mipoti. Secrétariat général. Secrétaire particulière du secrétaire général, Madame Pulcheri Ambougou-Bouka, épouse Renombo. Directeur général des services législatifs, Madame Olivia Mezzo-Mentetom. Directeur des affaires administratives, Madame Regina Joana Ambongila-Ginzi. Ministère de la consommation et de la lutte contre la vie chère. Cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet. Professeur Médard Mengue Bizot. Secrétaire particulière du ministre. Emplacement de Madame Sonia Rachel Geneviève Olendo. Ministère des Affaires étrangères. Service extérieur. Ambassade de la République gabonaise près de la République de la Guinée équatoriale. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Monsieur Sébastien toutoumbé Ministère de la Défense nationale, Cabinet militaire, Directeur de cabinet, Général de division aérienne Félicien Coilly, Conseiller technique, Colonel Georges Ngamamba, Secrétaire particulier du ministre, Commandant Justine Lindoy, Secrétaire de cabinet. Adjudant Inès Ninon Mbele-Etogo. Secrétaire particulier du directeur de cabinet civil. Commandant Sidonie Moussunda-Kombi. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint. Général de brigade Sylvie Nguembit. Ministère du commerce des petites et moyennes entreprises, chargé de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale, cabinet du ministre, conseiller technique, Célestin Zengue, cabinet du ministre délégué, directeur de cabinet, Billy Joël ela Aubien, secrétaire particulière, Madame Juliette armand meza makoué Secrétaire particulier du directeur de cabinet, Madame Gladys tsam Secrétariat général, Direction générale du commerce, Directeur général adjoint, Madame Chantal Zamba, Ministère du pétrole et du gaz, Gabon Oil Company, Direction générale, Conseiller de l'administrateur directeur général, Monsieur Michel Damas, directeur financier. Monsieur Claude sosten dienguin Société Gab Oil, direction générale. Directeur général. Bernardin V. Assoumou. Ministère de l'économie numérique. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet. Jean-Joseph Equara Gomez, Secrétaire particulière du ministre, Madame Myriam Nanette Maganga moulungi Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Georgette Onivi, Conseiller juridique, Yves Brice Boussougou, Conseiller en communication. Madame Achille Mwanda. Conseiller technique. Monsieur Victor urk Osavou. Dixon amontolo Issen, Madame Pascaline Mundunga. Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANEMF. Directeur général, Aimé Martial Massamba. Directeur général adjoint, Jean-Philippe Meillet. Ministère de l'économie et de la relance. Secrétariat général. Directeur central des ressources humaines, Madame Linda Onanga-Isambo. Direction générale de la statistique. Bureau central du recensement, BCR. Directeur. Noël Moussavou, directeur adjoint, Jean-Rodolphe Nguema, ministère de l'Agriculture, de la Sécurité Alimentaire, chargé de la Valorisation de la Ruralité, Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire à Gaza, Direction Générale, Conseiller du Directeur Général, Madame Zoé kouga lekoso Ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet. Bertrand Mateya. Secrétaire particulière du ministre. Madame Joséphine Masoussa épouse Atiaro Ibella. Secrétaire particulière du directeur de cabinet. Séraphine Eliane Madama-Épouse Bococo. Conseiller juridique, Madame Fanny Milan. Conseiller diplomatique, Mme Gilberte Boucani, épouse Badjemi. Conseiller en communication, Lorna Awangi. Conseiller technique, Steve Essono, Hilaire Lendjunda, Olivier Michela. Ministère de la Culture et des Arts, Conseiller technique, Monsieur claver Biban-Bingema, Secrétariat général, Direction générale des Arts et des Industries culturelles, Directeur général, Madame Angèle Asseli, Directeur général adjoint, Madame Chéril Ophélie. Guy Sadougou. Direction générale du patrimoine culturel. Directeur général. Adrien Djembi. Directeur général adjoint. Madame Nathalie Oyemba. Direction des arts et du spectacle. Directeur. Franck Stéphane Dibot Organisme sous tutelle. Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Directeur général, Dr Fabrice Niquez-Aguiné-Ndon. Directeur général adjoint, Germain ouono essono